Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande aventure du CRPE. Je me présente, je m'appelle Audrey, j'ai 42 ans et je viens tout juste d'obtenir le concours dans l'Académie de Nantes, concours que j'ai présenté en troisième voie. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, donc je me lance dans une totale improvisation. Je vais essayer d'être la plus concise et la plus synthétique possible pour éviter de vous faire une vidéo qui pourrait durer 18 heures au vu de tous les éléments qu'il y a à vous communiquer. Euh, je vais commencer par vous poser une question qui m'avait été posée par un de nos forts professeurs le premier jour du regroupement, puisque moi, personnellement, j'ai suivi la formation en présentiel, donc avec les samedis euh, forts profiens. Euh, et la question était la suivante. Connaissez-vous la différence entre un examen et un concours euh, Personne n'a été en mesure de répondre à cette question et la réponse était la suivante. Un examen cherche à faire passer 80% des candidats quand un concours cherche à en éliminer 80%. Donc là, j'imagine tout à fait vos réactions. Vous allez vous dire, non mais c'est pas possible. En fait, elle cherche quoi à Nous décourager, euh, d'entrer de jeu Et Non, c'est absolument pas la finalité de cette vidéo. Bien au contraire. C'est dans un esprit de bienveillance que je vous dis ça. C'est pour que vous puissiez euh, aborder au mieux cette préparation et cette année de préparation qui vous attend. Donc c'est vraiment pour que vous ayez conscience de, de cette année euh, qui est une année complexe, euh, fatigante, éprouvante, qui va vous demander malheureusement des sacrifices d'ordre personnel euh, et qui va vous demander une charge de travail colossale. Personnellement, je n'avais encore jamais réalisé d'année de, de prépa euh, et je ne m'attendais pas à ce que la quantité de travail soit aussi importante. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous ayez conscience de tout ça et que vous fassiez preuve de persévérance tout au long des mois qui vous attendent. Euh, je n'ai pas eu le concours du premier coup, je l'ai passé l'année dernière donc avec l'ancienne version et malheureusement je l'ai manqué d'un point sur 80. Donc c'est pour ça quand vous entendrez vos, vos professeurs vous dire vous vous battez pour des quarts de points, ils ont entièrement raison. En fait, euh, chaque quart de point fera la différence au final, donc il ne faut vraiment rien lâcher. Hein. Euh, mais, loin de le considérer en fait comme un échec, euh, je l'ai plutôt vécu comme euh, une expérience extrêmement enrichissante. Et en parallèle de la deuxième année de préparation euh, cette année, puisque c'était un nouveau concours, donc je suis repartie euh, avec Fort FortProf, hein, puisque j'en étais extrêmement satisfaite, euh, j'ai mené en parallèle une licence 3 en sciences et l'éducation, avec euh, une université donc, euh, à distance, là pour le coup, et puis, cette année a été extrêmement positive puisque j'ai validé à la fois la licence et également le concours. Donc voilà, persévérance, c'est le maître mot de, cette, de ces quelques mois qui vous attendent. Euh, je pense que je vais plutôt vous parler en, en mots-clés comme ça. Ça sera peut-être plus facile pour vous de me, de me suivre. Euh, un autre, donc bienveillance, c'est un mot qui reviendra très régulièrement tout au long de la formation. Persévérance, ça, il ne faut rien lâcher. Méthodologie organisation et anticipation. Il euh, n'y a aucune place à la procrastination euh, au cours de cette année euh, de préparation. Euh, et au contraire, essayez d'anticiper au maximum dès que vous pourrez. Euh, donc là, j'imagine que les cours n'ont pas encore commencé. Mais éventuellement, profitez déjà de cet été pour vous remettre à jour euh, en français ou en mathématiques si vous sentiez que vous avez euh, un peu de, de faiblesse. Et organisez-vous euh, dès que possible. C'est-à-dire que vous allez investir dans des classeurs le plus rapidement possible, euh, puisque je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner au bout d'une année, année de prépa. Donc voilà, euh, ça c'est une petite partie hein, euh, ici. Et puis, euh, ben, on, voilà, il y en a absolument euh, partout. Donc, euh, donc voilà, investissez dans des classeurs, investissez euh, dans des intercalaires. Euh, vous allez avoir, euh, au début, je pense que vous serez perdu avec la tonne d'informations. Vous allez vous sentir complètement submergé. Euh, mais rassurez-vous, euh, ça se passe bien et vous allez être accompagné. À aucun moment, vous ne serez seul. Euh, au cours de ces mois de préparation, vous serez euh, toujours euh, accompagné par vos forts professeurs, que vous soyez en formule à distance ou en présentiel euh, le samedi. Et puis, vous aurez la chance d'avoir un binôme sur lequel vous pourrez vraiment vous appuyer. Et il faudra que vous appreniez à travailler euh, vraiment ensemble, conjointement. Et ça fait partie des autres mots-clés qui me viennent à l'esprit, c'est la mutualisation. Et le partage. Là encore, il n'y a aucune place à l'individualisme euh, chez Fort-Prof. Euh, alors, je pense que vous allez vous dire, oui, mais c'est surprenant, puisqu'au final, c'est un concours qui nous attend, et qu'un euh, concours, c'est chacun pour soi. Certes, le jour J, le jour des épreuves, vous serez seul face à votre copie, et là, vous vous battrez pour vous, votre résultat personnel. Mais si vous ne travaillez pas main dans la main, avec votre binôme, tout au long de l'année, j'ai même envie de vous dire au delà du binôme c'est également avec le groupe le groupe dans lequel vous vous trouverez si vous ne travaillez pas euh, intelligemment avec tout le monde vous aurez du mal à, à arriver à la fin de cette préparation Parce que je vous assure que psychologiquement et physiquement c'est une année éprouvante euh, vous allez dire oui vous, vous l'avez déjà dit oui je l'ai déjà dit mais je me répète il faut vraiment que vous en ayez conscience donc méthodologie, organisation, anticipation, Essayez dès cet été de commencer à lire les programmes des différents cycles, donc le cycle 1, cycle 2 et cycle 3, puisque ce sont les cycles qui nous concerne en tant que futurs professeurs des écoles. Mais également, vous pourrez lire, euh, une fois que vous aurez déjà lu tout ça, euh, « Prendre connaissance des programmes du cycle 4, puisqu'avec la nouvelle épreuve d'application, donc la, la troisième épreuve écrite, on pourra vous demander également de, de maîtriser un minimum le cycle 4. » Donc, euh, prenez un peu d'avance. Et commencer peut-être à, à, à vous imprégner en fait euh, de ces. Alors, Fort Prof parle de l'esprit des programmes, mais c'est vraiment ça. On ne vous demande pas de les apprendre par cœur, hein, de les réciter le jour de la rentrée, hein, pas du tout. Mais euh, essayez de voir déjà les grandes lignes, euh, les compétences qui sont en jeu, euh, de façon à déjà avoir une idée. Euh, de, de ce qui peut vous être demandé hein, au, au fur et à mesure en fait, des, des cours euh, pendant, la, pendant la prépa. Donc, euh, c'est ça, si je peux vous donner des conseils, des euh, programmes, éventuellement le socle commun, commencez à voir les grandes lignes pareilles des cinq domaines du socle, euh, puisque ça, c'est vraiment c est, c est, c est le référentiel de base euh, à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Le socle commun, c'est indispensable. Et les compétences également euh, du professeur des écoles. Donc le référentiel de, du, du professeur des écoles. Euh, il y a 19 compétences au total. Euh, et alors, il faudra les connaître par cœur à la fin de l'année. Pareil, on ne vous demande pas de les savoir par cœur pour le jour de la rentrée. Mais ce sont des, des, ce qu'on appelle les incontournables. Alors vous allez voir, il y a un grand nombre d'incontournables au fur et à mesure, vos professeurs vont vous dire « alerte rouge, ça c'est un incontournable ». Mais vous allez vous dire finalement « tout est incontournable ». Alors c'est presque ça, mais ce que je voudrais vous dire c'est surtout euh, j'étais un peu partie dans cette optique-là l'année dernière de vouloir tout apprendre par cœur, de tout maîtriser, tous les textes de loi, toutes les circulaires, tous les… Non, ce n'est pas ce qu'on attend de vous en fait le jour du concours. Ce qu'on attend de vous, c'est que euh, vous puissiez vous projeter dans une classe euh, et que vous ayez des idées, euh, que vous soyez méthodologique justement, puisqu'on pourra vous demander soit une séquence, soit des séances, mais que vous puissiez vous projeter dans une classe, c'est ça qui fera la différence en fait. Donc non, on ne vous demandera pas de réciter, au contraire, ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est surtout euh, qu'on s'approprie les choses. Euh, alors, vous me direz, oui, c'est quoi la différence entre connaître par cœur et s'approprier les choses S'approprier, en fait, c'est-à-dire que vous puissiez, vous, de votre côté, reformuler ce que vous aurez appris tout au long de, des, je pense que c'est à peu près 8 mois de formation. Mais c'est ça, c'est que vous ayez compris et que vous soyez approprié les éléments de façon à pouvoir les reformuler euh, avec vos propres mots. Alors, il y aura bien sûr des mots euh, incontournables, encore une fois, que vous devrez connaître. Mais euh, rassurez-vous, en fait, vous, vous allez travailler de façon très méthodologique avec Fort Prof, et au fur et à mesure, tout ce vocabulaire, ce lexique qui est, je pense, pour la plupart d'entre vous, tout nouveau, euh, vous allez vous l'approprier. Il deviendra vôtre et vous saurez l'expliquer avec vos propres mots. Donc ça, c'était euh, encore un point que je voulais, que je voulais voir avec vous. Euh... Et que vous dire d'autre euh, C'est compliqué, il y a tellement de choses à dire en fait, je ne sais pas trop par, par où commencer ou par où continuer. Euh, le soutien, le soutien avec les autres, euh, c'est vraiment fondamental. Et puis, euh, vous allez. Euh, vous, vous allez, comment dirais-je euh, L'organisation, elle est euh, cruciale, puisque, comme je vous disais, vous. Ça va aller vite. Au bout d'un moment, vous allez peut-être vous sentir un peu dépassé par les événements. Euh, de septembre, je dirais, jusqu'à novembre, décembre, vous allez réussir à, à enchaîner. À partir de janvier, c'est la période la plus compliquée, puisque la fatigue commence déjà à se faire ressentir. Vous allez avoir euh, vos, vos périodes de concours blancs. Et puis c'est surtout qu'à partir de janvier, euh, la deadline elle se rapproche et que vous voyez le concours arriver à grands pas et que vous vous sentez, mais absolument pas prêt et que c'est la panique à bord. Euh, donc boostez-vous, prenez des vitamines, euh, n'hésitez surtout pas, hein, magnésium, calcium, vitamine C, euh, mais allez-y au mois de janvier puisque souvent c'est la période où, euh, où on commence à fondre en larmes. Euh, et on se sent euh, incapable en fait d'aller jusqu'au bout. Hein. Et donc là, l'entraide entre vous, entre, entre stagiaires euh, sera fondamentale pour que vous puissiez justement euh, franchir ce cap du mois de, du mois de janvier et puis euh, arriver euh, de façon virée sereine <rire> le, jour, euh, le jour du concours. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Donc, si on reprend bienveillance, c'est vraiment l'esprit qui règne au sein de Fort Prof. À aucun moment, vous vous sentirez euh, isolé, enfin, vous vous sentirez... Euh, euh, pas écouté en fait par vos professeurs, au contraire n'hésitez pas à aller sur l'intranet puisque vous pourrez glaner un maximum d'informations et le fait d'échanger entre vous, c'est ça qui permettra également l'appropriation des connaissances. Euh, le fait d'expliquer aux autres, c'est ce qu'on appelle le, le, le socioconstructivisme, mais ça vous l'apprendrez bien assez tôt, euh, le fait d'apprendre par les autres, avec les autres et par les autres. Et le fait de participer aux échanges sur l'intranet et vous, d'expliquer avec vos mots également ce que vous en avez compris, en fait, vous allez vous approprier beaucoup plus facilement du coup les différentes notions euh, qui sont à maîtriser. Donc, euh, vous allez avoir un outil vraiment complet euh, avec toute cette plateforme de e-learning e et l'intranet qui est vraiment... Un, un vrai bonus dans la formation. Euh, la persévérance, on ne lâche rien. On tient jusqu'au bout. Euh, la mutualisation, le partage. Pas d'individualisme. Pas, pas de procrastination, anticipation, méthodologie, organisation, soutien, entraide. Et puis, je pense... Euh, je pense à peu près avoir fait avoir fait le tour. Euh, si, un dernier point. Alors, euh, Je suis une très mauvaise élève puisque je n'ai pas du tout suivi les conseils qu'on me donnait. Alors, J'ai réussi à tenir quand même jusqu'au bout. Mais bon, c'était différent puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai suivi une, une licence en plus de, de la préparation au concours. Prenez du temps pour vous. Euh, conservez quand même une activité physique. Allez marcher. Euh, mais essayez de faire quand même, d'avoir au, au moins une fois dans la semaine un break, de façon à vous aérer avec la tête. Euh, et c'est pour ça que je vous dis que moi j'étais une très mauvaise élève, euh, puisque de septembre jusqu'à jusqu fin juin, euh, je n'ai pris euh, aucun week-end, donc autant dire que des vacances, euh, bon, ça venu euh, inexistant de mon vocabulaire. Euh, mais je n'ai pas pris une journée de repos, en fait, sur tous ces mois de formation. Et euh, voilà, je suis formatée comme ça. Euh, je ne sais pas m'arrêter, je ne sais pas faire les choses euh, à moitié. Mais je pense que c'est écouter vos professeurs qui vous diront Prenez du temps pour vous. Prenez quelques jours. À un moment, vous sentez que là, c'est trop. Vous arrivez au bout. Écoutez votre corps. Écoutez-vous. Et ne sacrifiez pas non plus toute votre vie familiale et personnelle. Euh, Octroyez-vous des moments pour mettre un peu votre cerveau, euh, votre cerveau au repos. Parce qu'il va être durement mis à l'épreuve cette année. Euh, mais vraiment, enfin... A aucun moment je ne vais vous décourager, au contraire, vous dire que tout est possible. Vous voyez, il n'y a pas d'âge non plus pour, pour euh, reprendre les études et puis pour avoir une nouvelle vie. Euh, J'en suis la preuve vivante hein, puisque j'ai 42 ans. Euh, mais ne vous mettez pas de limite et surtout euh, accrochez-vous, tenez bon, euh, puisque ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, ça finit par payer. Et sincèrement, euh, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite euh, la plus belle des réussites. Et dites-vous que vous avez vraiment choisi la bonne préparation euh, au sein de Fort Prof. Euh, vous serez armés, vous serez préparés pour ce concours. Et je suis certaine euh, que vous excellerez euh, l'année prochaine tous au concours. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Plein de courage. Euh, profitez quand même de cet été. Et puis, euh, bonne chance pour les, euh, les quelques mois qui, qui vous attendent. Je vous souhaite le meilleur. Merci, au revoir.